Indépendante, oh, indépendante ah, Indépendante ou oh, indépendante, elle est indépendante ou oh, indépendante Femme qui va avoir bon mari, c'est comme ça elle danse